Welcome to your potential duuuume Ah oui, donc quand tu parlais de trous... Oui. Ah compte. oui, je parlais de trous. <rire> hey hey ah oui, t'es tombé oh, oh, Ah oui Oh, il est là Attends, t'as Ah attends, oui C'est pas toi, voilà, la tête, elle est juste là. Moi, je te colle maintenant. <rire> du coup, quand je cherchais, elle est où, elle est où À tes pieds, en train de ramper. Il y a la place Ah oh, des nains Mais ne dis pas comme ça, hein. ça fait rapide. Oh oh non! J'ai fait un clip sur ce fait. Je sais pas si c'est normal! Allez, des straps, vas-y! Heureusement qu'il peut descendre lui! Mais je suis pas une du cube! Mais je suis pas une catin! Si tout le monde le dit, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité! Ouais. <rire> Puis est-ce qu'il Oui, alléluia! Wow, il est rouge. Derrière vous! Ah, je suis de l'autre côté! Not there, not there. Ah! Ouais! Ah, mais! C'est derrière! Il parce que? Oui, oui, oui, oui. T'as trop de points de oh. vie! Je suis juste tiré de ça! Yes. Oui. Les serveurs de Steam sont surchargés et ne peuvent donner suite à votre requête. Bah. Oh. Euh, faut pas que je vous trouve. Oh, je me suis fait empaler! Pour changer! Vas-y! Bim... Non! Oh, oh bon. putain! <rire> non, c'est. Faut qu'ils descendent! Non! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Ah, allez, allez! Si je m'en sors, les gars! Oh je peux avoir un peu de support là? C'est quoi ce qu'on de l'équipe des coyotes, quoi? The <rire> fourth fight is the most Encore oh Se regroupe. Il regroupe en a combien Ben, si c'est comme Deb, il devrait y en avoir 5 Mais oh. ah. non, il est pas 22h résistant au feu Il est résistant au feu Quand les archers, c'est résistant au feu. Ah, je suis bien ici moi. Ah non, pas bien. Oula, il ah, y, y, charge... y a le chargeur Orc qui vient d'envoyer. Ah attends, je suis un peu loin pour te sauver. Puis il le super brutal qui est là. Ah non, mais pas lui. Oh non. non. Trop tard. Non. Trop tard. Anaïs, en suivant. Et moi Il Mais pourquoi je peux pas te soigner Trop tard. Bon bah voilà. Oh Ah si, je peux du face lock de loin. C'est compliqué. Ouais. un peu plus vers le centre. Voilà. Wow ah, non, mais... ah mais il faut pas retourner vers les ennemis hein Et Anaïs tu veux nous faire un stades bientôt Mais comment tu t'y prends Anaïs Bah écoute t'as trois dans chaque faire tout seul tu vas le faire Ouais facile. Très, ça se fait Bah surtout que la personne qui peut te revivre est, ju est justement euh, l'extérieur. Alors voilà ben alors reste bien en vue. Ça va être long. Je sens que ça va être très loin. Ouais, ça. J'hésite à me suicider. Ouh, c'est efficace. Attention des trous au milieu. Ah non, des piliers. De quoi le cristal à chaque casse t à chaque mais j'ai pas payé à toi il fait tout ce que c'est pas ce que le monsieur ah bah bravo mais il sort de là ah non elle a... d'accord elle a des coups ok ah bah décidément désormais elle c'est avec moi ouais non. non Ah mais il y a du lag Oh mon dieu le lag Ah mais j'arrête pas, oh, le... pas de me téléporter Oh putain mais il y a plein de stylos. J'arrête pas de me téléporter et ça me gonfle Oh mon dieu Donc là maintenant on va se prendre tous les gros <rire> Comment ça plus ou moins final <rire> Ah grande porte Ah Trou en haut trou, trou au milieu pardon Et trou en haut bah, Trou partout Voilà ah, On a cristal du cristal Qu'est ce qui s'est passé Aïe Je suis fait si entamer T'inquiète pas je ça te vois oh, Juste parce que comme ça tu le donc... Que... Oh ah bah oui, d'accord. oui, Vivi oui, J'ai J'en Putain de pique C'est de pieu. Alors ah, on va de la compagnie Non mais j'y mais, mais crois pas Ah mais c'est bon je l'ai moi-même cette fois Oh Squelette super badass Ouh, il est putain oh. C'est vraiment. Oh, Ouh, tu t'es pris un install, hein, j'ai l'impression. Ça prend plein les fesses, c'est calme de dire. Ah, ils coulent, ils ont partout C'est pas des lents, c'est des condamins Mais pourquoi il leur donne des abris ah, j'ai plus de munitions On va faire les courses. Bon. Euh, non. <rire> Parce que si vous lâche 30 secondes, vous pouvez crever 30 Oh minutes. non <rire> Qu'est-ce Ah oui, c'est bloqué. La La ah oui Oh magnifique oh, oh, oh, <rire> Au revoir, Nelly <Médicte>. voilà. <rire> Au revoir, Nelly Je me sens seul ouais. Oh maman Fini, le oh, mon <rire> Wouhou Eh ben j'en vais voir Y'a exactement, t'es arrivé pile à temps toi Ah bah bon. Bah il est pas moche C'est un cube gélatineux. Oui, ça dessus sert pas à grand-chose ça. Oh, ah. Mm. Si c'est pour bête, tu peux pas. Euh... Bah, ouais, je fais ah, qu est... ce que je peux. Voilà. Ah attends. Non, bon, ça ne fait rien. <rire> c'est <rire> bien les tourelles ah, le bloc. Et hein <rire> il court en plus. Est-ce est que tu peux leur tirer Parce que là du coup.. Euh... Ah, c est... C est ça donner la Oui, on vit, oui. Ouf. Oh, okay, on non, c'est fini. Oui. C'est Je sais, je suis at this. Non, non, non. Ouh. Oh mon dieu Oh, oh cette fin! Ah là ce génocide qu'on a fait Quand t'as plus que le bruit des persos et les musiques ça fait bizarre Surtout quand t'as plus les musiques Aïe Disons on en aura fait du chemin oh. ouais. Et on n'a pas utilisé toutes les clés Oui. Ah non. Oh merde. Quoi? <coughs>